Et donc, salut à toutes et à tous, c'est Namco. aujourd'hui on se retrouve pour euh, la seconde partie de notre tutoriel sur Autodesk Maya pour modéliser un, euh, un skin Minecraft. Alors aujourd'hui, nous allons faire euh, modéliser l'articulation des jambes, et, donc, donc, qui nous resservira pour l'articulation la, de, des bras et des doigts. Donc on va commencer tout de suite. Donc en allant sur ce petit icône, setting, comme la dernière fois. Euh, je tenais à m'excuser pour la dernière fois parce que au début il y a un passage où il n'y avait pas de souris, donc c'était difficile à suivre. Euh, je m'en excuse encore parce qu'en en fait j'ai oublié de sélectionner, de désélectionner plutôt l'option qui permettait de, dans, de supprimer le curseur. Donc euh, alors pour, euh, je vais employer certains termes que des fois vous, peut-être que si vous, vous ne comprendrez pas, c'est que vous n'avez peut-être pas regardé la, la première vidéo sur le rig de la tête. Donc euh, allez la voir si vous n'avez pas vu celle-là parce que faudra regarder dans l'ordre sinon vous ne comprendrez pas toujours. Donc alors on va, euh, on va commencer sans plus tarder. Alors on va aller dans polygone. On va créer un cube. Tac, on clique sur petit pour voir les matières ensuite on va dans les propriétés ici dans le channel box dans le channel box on va mettre 0,5 de largeur 0,5 de profondeur et 0,75 de hauteur alors ensuite on va schnapper ça euh, donc on va faire insert v hop on met ça ici insert on clique sur x on déplace et voilà donc, on recrée un polygone, oui, tac, la même chose, euh, 0.5, 0.5, 0.5, voilà. insert, V, tac. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment euh, court par rapport à la suite d'avant qui était beaucoup plus complexe, puisque là, je vais vous présenter ma technique pour euh, faire les jambes. Donc, il y en a plein. Moi je vais faire la même parce qu'il y a des techniques où ça en fait ça arrondit euh, tout simplement le, un polygone qui fait cette taille. Moi j'aime pas trop. Enfin moi en fait c'est pas ma technique perso. C'est c'est une technique euh, que j'utilisais avant, mais maintenant j'utilise plus enfin plus celle là. J'utilise une petite variante, mais je vais pas vous la montrer. Alors euh, donc euh, donc ça sera la, la ce sera la, la technique de base. Donc on va aller sur Windows Outliner. Donc ça c'est l'outil qui permet de voir les objets présents sur notre scène. On va pas l'utiliser tout de suite. Déjà, on va cliquer sur ce petit icône ici qui met en transparent les icônes. Alors on va aller dans. Euh, donc là, il faut vous sélectionnez animation. Donc le curseur, vous allez dans animation, et vous cliquez sur joint tool. Ensuite, vous allez cliquer sur V. Enfin non. Va, enfin, ouais, j'anticipe un peu. Donc on va sélectionner deux polygones déjà et on va subdiviser ça de deux, voilà, comme la dernière fois, comme la tête. Ensuite, on va aller dans euh, Animation. On va sélectionner les euh, donc l'outil pour faire les eaux Vous cliquez sur V et veut, vous verrez apparaître un petit point donc, au milieu. Vous recliquez sur V ici et vous recliquez sur V là. Voilà. Euh, non. Ctrl Z. C'est moi Je supprime On prend l'outil pour faire les animations v, v Et on clique au centre Voilà. Alors maintenant Très important, on sélectionne les deux Et on enlève la subdivision Sinon ça déformera tout Voilà Donc là en fait on a la base de notre jambe Alors ensuite on va sélectionner euh, avec l'utliner le, le donc on, le, on regarde les sous-groupes et on sélectionne, on sélectionne le joint numéro 2 et on fait shift un shift clic avec lui avec le, le donc le cube 1 et vous allez dans skin blin skin et vous allez aller dans les options de SKIN alors ici vous mettez joint hiérarchie Closet du duad quaternien, c'est au niveau ça déformera beaucoup moins notre cube donc c'est ce qu'on veut. Donc là vous vous laissez comme c'est normalement c'est comme ça et vous faites apply. Voilà, close. Ensuite on sélectionne le joint 1 et on sélectionne le le premier donc le, le cube d'en haut. Vous faites skin bis skin, vous remettez le même parce que c'est déjà. Et euh, donc normalement ici si je me trompe pas voilà ça c'est déjà fait. Oups. Oups. Quoi, mon contrôle ne marche pas. C'est pas grave. Euh... Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, Excusez-moi. Voilà. Donc euh, on a ça. Euh... Donc là, vous allez me dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Alors en imagine vous avez ce petit logo faut cliquer dessus ça permettra de créer euh, en gros une sorte de tendon à votre, euh, à votre jambe normalement lorsque vous déplacez ça vous voyez votre, notre jambe s'animer mais le truc c'est pas très pratique bon là vous voyez la il y a une petite déformation qui se forme je trouve ça ça fait vraiment beaucoup plus minecraft que quand ça s'arrondit moi j'aime mieux cette technique que quand ça s'arrondit donc c'est pour ça que je vous montre celle là Sauf qu'il y a un petit problème à, à, donc, à notre. Donc là où on en est. C'est que on peut aller n'importe où. Donc on va sélectionner euh, le, euh, le joint 2. Alors pour mettre à la situation initiale, vous faites clic droit. Euh, donc vous sélectionnez le qui clic droit. Oui. Assume preferred angle. Voilà. Donc là ça remet tout droit. Donc l'angle préféré, là où il y a plus de de l'inverse alors euh, donc on va sectionner le joint numéro 2 on va aller dans l'attribute editor on va aller dans euh, dans limit information rotate et on va mettre en limite euh, rot limit 0 z on va mettre 0 et ici on va mettre environ euh, on va mettre allez euh, 80 80 non 80 c'est peut-être pas assez donc, on va mettre 82 82.0 donc il n'y a pas de virgule hein. c'est vraiment des points donc 82 voilà euh, tac donc là normalement lorsqu'on sélectionne le euh, handle donc l'Ika on peut aller que à ah là et on peut pas descendre plus alors voilà donc là on a créé l'articulation de notre jambe euh, donc euh, ensuite on va on va tout de suite euh, oulala voilà. Oups. Oui Oui donc oui. après un petit bug de logiciel En fait c'est pas un bug C'est que je m'étais mis en, euh, en clavier QRT Dazerty Le clavier normal Donc on se retrouve avec notre petite euh, Notre donc notre jambe On est toujours avec Licky, donc euh, Qui marche bien Alors pour les animations Moi je vous conseille quelque chose Qu'on va faire tout de suite C'est qu'on va aller dans Polygon On va créer un, un nouveau cube vous me dites, mais pourquoi un cube Alors, on va on va voir ça tout de suite. Alors, on va mettre 0.6 en largeur. 0.6 en profondeur. Et, euh, et ce sera un cube, donc 0.6. Voilà. Alors, ensuite, on, on peut désélectionner cette cette option. On va faire clic droit, « assigner le matériel ». Un lambert Tac. donc on va aller dans color on baisse on baisse au maximum et en transparence on augmente comme ça comme ceci alors on va aller dans la channel box on va euh, dis ça de 2 euh, non excusez moi je dis n'importe quoi voilà euh, oui on va faire insert v on snap ça insert voilà euh, donc x, donc pour mettre sur la grille, on met ça ici. Voilà. Euh, non, on va mettre ça directement là-dessus. Ensuite, on va décaler ça de euh, 0. Euh, euh, moins 0,3. Donc ce sera moins 0,25. Voilà. Donc ça doit arriver comme ça normalement. Et ici on décale sur le côté euh, de ben, 25 aussi. Voilà. Donc là on a notre cube. Euh, voilà. Alors on va modifier son son point de pivot en faisant insert V. On va le mettre sur, sur la sur euh, l'articulation. Donc voilà, donc là on a notre petit cube en plus qui nous permettra, ce sera vraiment beaucoup plus pratique, euh, de faire l'animation. Euh, donc je vous rappelle qu'il y aura une animation à la fin de ce tuto, euh, donc à la fin de notre série de tuto Ce sera beaucoup plus pratique au lieu de laisser voler des. Euh, des au lieu de mettre en l'air, si vous voulez, de, de, de, de les, les, les, mettre en l'air les os, donc euh, les jointes et bien ce sera pas pratique puisque ce sera jamais au, au même endroit et tout alors que le cube, là on va sectionner le cube et l'IK, donc les deux grâce à l'outliner on va aller dans euh, dans, con, dans Constraint vous cliquez sur Point voilà c'est tout et donc là c'est vraiment très pratique parce qu'en fait voilà ça fait tout tout seul après donc là par exemple voilà et en fait ça fait tout seul donc ce qui est bien donc là c'est peut-être pas très explicite mais ceux qui sont un peu plus malins ils comprendront c'est que en fait vous avez juste à mettre le cube ici pour, pour qu'il fasse un pas en fait vous avez juste à donc je vais mettre ça sur la grille comme ça voilà vous avez juste à faire ça et euh, de faire avancer les, euh, les les joints comme ça euh, non pas, pas celui-là tac donc on va sélectionner ça directement et de faire avancer ça comme ça donc là vous voyez durant l'animation en fait si vous voulez euh, vous comprenez maintenant un peu je sais pas comment vous expliquer en fait euh, donc ouais on va appliquer sur S donc enfin moi je, je le fais mais vous faites pas c'est juste pour vous expliquer un peu donc je clique sur S donc c'est pour mettre une image clé comme ça je vais ici et je vais là je vais comme ça et donc là, normalement, ce sera tout simplement un pas. Ce sera beaucoup plus facile dans notre animation, si vous voulez, de faire ça comme ça. Comme ça, le pas se fera tout seul, on va dire. Bon, là, c'est un pas de course, hein, parce que le pas est vraiment accentué. Mais par exemple, si je supprime cette image clé, et que je déplace euh, ça vers le bas... Ici, je m'animasse au niveau de l'impact. Demain, euh, oui. Donc, je mets ici, je me mets au niveau de l'impact. Je descends un peu. On clique sur S et ensuite, je copie, je passe et je mets ça comme ça. Et donc là, normalement, donc je clique sur S. Là, normalement, ça fait, vous voyez, un impact. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très pratique cette technique. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est ma petite technique. Euh, donc, voilà. Euh, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, euh, c'était un tutoriel vraiment très court par rapport à l'autre. Puisqu'en fait, il y, y a juste le squelette à faire. Euh, mais il faut le savoir, faut le savoir quand même. Donc, euh, d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour vous montrer que ce tutoriel vous intéresse. De mettre un commentaire pour euh, essayer de m'améliorer dans mon commentaire. Et je vous dis à la prochaine.